Merci women content de vous voir. Vidéo SQDC. Aujourd'hui, on va faire le produit White Widow de Spinach. White Widow, c'est une variété très populaire dans les années 90. À Amsterdam, tous les coffee shops avaient du White Widow. Je viens tout juste d'ouvrir le produit. Le produit était euh, flambant neuf. Je l'ai ouvert, mais je, je me suis tout trompé dans la vidéo. Il a fallu que je recommence. Euh, le produit est très très vieux, mais l'humidité est parfaite. Écoutez, euh, j'ai trois grosses cocottes, trois grosses cocottes, avec euh, deux petits morceaux ici, là, vraiment satisfait. Euh, ça fait plus que de six mois qu'il est enveloppé, et puis l'humidité est parfaite. Euh, si on regarde de plus près à la lumière avec les tricônes. Écoutez, moi je considère là, le, le le spinach un genre de souvenir bas de gamme. Euh, je trouve que ça ressemble un peu le même look que les produits souvenirs. Euh, puis je trouve que c'est un petit peu un, un petit peu moins attrayant que Souvenir. mais je trouve que c'est quand même dans le même style. Encore une fois, pour chacun trouver son arôme préféré. Pour ce qui est du white widow ici, euh, myrcène, cariofilène, linalol, myrcène en général c'est la terreux, euh, cariofilène là ça représente le poivré épicé et linalol, lila, lavande. J'aime pas le livalo, lavande. Euh, mon Purps numéro 2 euh, sent présentement la lavande. Ce n'est pas un, un, une plante que je vais garder. Je vais détruire les clones. Je vais pas reproduire le Purps numéro 2 qui sent la lavande. Euh, à moins qu'il y ait un, un changement de dernière minute, là, mais ça s'en va là, pour, euh, pour la lavande avec le Purps numéro 2. Donc ici, le White Widow, 22% de THC sur une possibilité d'avoir entre 18 et 25. Donc, 22% de THC, on, devint, euh, on est toujours content, considéré hybride. Donc, en le fumant, on va voir ce que le buzz tire un peu plus vers le corps, plus écrasant, plus relax, ou le buzz va nous amener plus, un peu plus énergétique, nous faire plus parler, plus concentré aussi. Donc, euh, vraiment hâte d'essayer ça, mais pour ce qui est de l'odeur, là c'est... <rire> Je comprends pas, c'est. Euh, c'est Myrcène cariofilène. C'est myrcène cariofilène. Puis là le, le Lila lavande, il, ça doit être ça à la fin qui se fait euh, maganer là, par le cariofilène et le, le terreux. La description à la SQDC, je trouve que ça représente vraiment les terpènes. Pour ce qui est de l'arôme, boisé floral. Boisé, moi, boisé, habituellement, là, c'est pain, épinette, euh... on pourrait peut-être dire, boisé, euh... non, pas vraiment, pas vraiment, c'est, c'est plutôt, là, c'est vraiment myrcène, cariophyllienne, linalol, c'est vraiment, là, terreux, épicé, euh... avec un peu de lavande, mélangé ensemble, je trouve pas que c'est floral, là, J'aime pas comment ils écrivent les arômes naturels, j'aime vraiment les terpènes. Je trouve vraiment que ça, ça représente mieux euh, le cannabis. Donc ils sont en faire un petit, un petit mot sans que ça paraisse. Excellent, excellent. Donc on va regarder ça de plus près, comme je vous ai dit, ça ressemble plus à souvenirs de bas de gamme. Cocotte, euh, avec des cocottes assez denses. Parfait, rien vu ni connu. Donc des cocottes assez denses, quand même assez compactes, euh, pas de fond de sac, pas de petites miettes, pas de feuilles séchées, pas de. C'est correct, c'est correct, Spinach. C'est quand même bien pour 27$. là. dollars On peut pas être super déçu avec Spinach. Euh, Jusqu'à présent, là, on a essayé 3 quatre produits. Euh, il y en a encore deux à j'en ai deux encore à vous présenter de Spinach. Euh, Jusqu'à présent, j'ai pas été super déçu. 27$. Euh, à 37$, là, ça aurait été la fin du monde. Parce que c'est pas. C'est pas quelque chose qui se démarque. Mais ils ont pas vraiment de gros défauts. Je vous montre ça de plus près à la caméra. Ensuite, on en fait un ensemble. On est de retour avec le White Widow de Spinach. Donc, si on regarde ça de plus près, là, quand même assez standard. Euh vert, brun, pas de couleur extravagante, pas de petites taches de mauve ou de rose. Pour ce qui est des trichomes quand même, euh, régulier, régulier, euh, c'est un minimum, c'est un minimum, euh, on peut pas en avoir moins que ça quand même. Là. Mais comme vous voyez, là c'est vraiment là, dur, l'humidité est parfaite, et puis c'est pas un petit fond de sac. là Moi, je trouve que c'est quand même très bien, c'est encourageant. 27$, et le fournisseur, c'est Peace Natural. Et si vous voulez avoir là, des actions de la compagnie Peace Natural, je ne veux pas me tromper, là, je pense que c'est Chronos Group. Donc, c'est c, c -R -O -N, le symbole, 14$, 85 sous. Faites attention à vous, là. beaucoup, beaucoup de mouvements dans le cannabis quand on parle là, du marché boursier les actions à la bourse. Faites vos devoirs. Regardez plusieurs conseillers euh, sur YouTube et euh, faites votre choix. Donc, on en fait un, immédiatement un White Widow de Spinach. De retour avec le White Widow de Spinach. On va allumer ça immédiatement. Vous voulez voir une photo de plus près, là? Toujours aller sur mon Instagram, Indicoman. la description est en bas. Dans la description. 28 vidéos en 28 jours au mois de février, donc soyez présents là, à tous les jours, quotidiennement au mois de février pour une nouvelle vidéo de Winman. Vous voulez un bijou, vous voulez être cool comme Winman, 25% de rabais en bas dans la description. Et, euh, appuyez sur le petit plus, le reste de la description va apparaître. Tous les liens sont là. White Widow. On a essayé ça aussi avec Exo le White Widow. En tout cas, ça n'a pas un goût gazi. Il y a beaucoup de White Widow à la SQDC. On a essayé le White Widow avec euh, plusieurs marques, je crois. C'est pas mon style de cannabis, c'est pas l'arôme que je recherche. Il y a le White Widow avec euh, du bon. Il y a le White Widow avec spinach. Euh, Nebula. Nebula d'exo, je vais regarder. Je pense que... C'est du White Widow, le nebula d'Exo. On sait que EXo donne des noms bizarres là, à leurs euh, produits. Il faut appuyer sur... Il euh, faut regarder dans la description du produit pour euh, bien comprendre la variété là, euh, des noms bizarres qu'ils donnent. Donc, ça ressemble à ça. Là, ici, il y a d'autres produits. Je ne pense pas que c'est ça. Non, White Shark, c'est pas ça. White Shark encore. Ah oh non, c'est pas. C'est pas super, là. Je vais terminer ça là-dessus. Euh, je trouve vraiment que c'est plus là. Vraiment euh, terreux. Un goût bizarre, cariofilène mélangé avec le linalol, là. C'est.. C'est pas super dégueulasse, là. Mais il a pas de goût gazi, Il pas.. Il euh, a pas de fruité. Euh... C'est. Du coup, il faut quasiment qu'il y ait peut-être même un petit goût de, de citronné. Mais d'après moi, c'est la lavande, le linanol. En tout cas, pas trop impressionné. Je ne rachèterai pas le White Widow. Est-ce que c'est un des meilleurs White Widow de la SQDC si on compare avec les autres? Euh, Dubon, on oublie la marque Dubon. Je me souviens même plus du White Widow de Dubon. Euh, mais on est très très déçu avec Dubon. Pour leur choix de phénotype, Alors, on se fait toujours influencer par euh, leur, le sur leur superbe nom de variété. Euh, ils nous attirent, hein, avec les Girl Scout Cookies, les Gorilla Glue. Mais quand on goûte à leur Gorilla Glue, à leur Girl Scout Cookies, ce n'est pas bon, ce n'est pas représentatif d'un bon cannabis Gorilla Glue, d'un bon Girl Scout Cookie. Donc, c'est pour ça que je reproche à du bon, du bon select, leur choix de phénotype. Sûrement qu'ils choisissent la production et la quantité de cannabis. Ils prennent des plants de cannabis qu'ils produisent sans même regarder le goût, le buzz, donc pour moi du bon du bon c'est qu'on met ça de côté, euh, quand on regarde EXO c'est quand même 20$, moi à 20$ EXO le Nebula qui est du White Widow, ou 27$ euh, le Spinach, je pense que j'irais que le 20$ de Nebula, il euh, y a rien d'impressionnant avec le White Widow de Spinach, et puis le White Widow d'Exo, j'imagine qu'il doit savoir améliorer. Comme Exo s'est amélioré depuis le début de la légalisation, vraiment, euh, vraiment. Donc euh, White Widow de spinach, ce n'est même pas mon préféré des poids du spinach. Donc euh, on veut une note, on veut une note. Écoutez, 27$. Le cannabis, c'était quand même une cocotte assez dure, quand même. Pas de fond de sac. L'humidité était bonne. Euh... On peut quand même donner une note de passage là, à 6 sur 10. Euh... Est-ce qu'il y en a que ça va donner leur cannabis préféré? J'en doute. J'en doute. Peut-être que c'est des gens qui. Il y a peut-être des gens qui vont acheter ce cannabis-là puis euh, en fumer beaucoup. Euh... Mais je pense pas que ça soit euh, le cannabis préféré à quelqu'un. Pour le buzz, est-ce que c'est un plus, un côté sativa, on hein le plus de buzz dans la tête, plus réveillé ou plus écrasant, euh, à vous de juger? Non, écoutez, je pense pas qu'il soit vraiment écrasant. Je pense plutôt qu'il est vraiment hybride, côté plus sativa, euh, plus énergétique, euh, c'est très léger comme boss dans le corps là pourtant c'est un 22 un 22 indica, là, je l'aurais beaucoup plus sensi physiquement. Euh, pour 22 je je, c est, c est, je suis bien là, je suis très bien. Donc c'est vraiment là, un hybride qui tire peut-être un petit peu là, sur le côté là, le boss sativa qu'on appelle, là, le boss qui nous tire qui nous tient un peu plus réveillé, énergétique. Qui nous fait aussi plus parler Hey, je te dis, il goûte quasiment un peu citronné, mais ça doit être la lavande. Je, je sais, je me répète, là. Ok, je te laisse là-dessus, et puis, euh, je vous adore, je vous adore. Merci à tous ceux qui m'encouragent sur Patreon, euh, c'est un très grand appui pour moi, Patreon, 1,50$ canadiens par mois. Euh, c'est très, très, très apprécié, et puis, ce que ça fait, c'est quoi, c'est que ben, ça m'encourage à continuer, à faire là, des 28 vidéos en 28 jours, euh, ça m'aide aussi à, à acheter des cannabis, il y a beaucoup de gens qui veulent que j'achète un cannabis à 70$, le Whistler, 3.5 grammes, un boba couche, je peux pas m'acheter ça, je peux pas dépenser 70$ pour un 3.5 grammes, euh... Je peux pas, je peux pas. Il y en a qui me reprochent. Écoute, tu es la référence, euh, tu es Winman, mais c'est beaucoup d'argent, 70$ dollars pour un 3,5 grammes. Euh, vous savez, c'est n'est pas évident. là. J'ai aucun revenu de YouTube. c'est n'est vraiment pas évident. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui me donnent des pouces, des likes, euh, ceux qui vont sur mon Instagram, ceux qui s'abonnent, hein, ceux qui activent la cloche. Je regarde toutes ces statistiques-là. C'est pas tout le monde qui active la cloche hein, la cloche là juste à côté d'abonner, ça vous avertit quand je sors un nouveau vidéo. 28 vidéos en 28 jours, je ne sors pas les vidéos toujours à la même heure. Toujours important d'activer la cloche pour en avoir pour avoir euh, pour être les premiers à pouvoir écrire un commentaire, être euh, first comment. Donc euh, je vous laisse là-dessus, je vous adore et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.